Salut non je retrouve pour une nouvelle vidéo On est sur Open Size 4 Comme vous le voyez, toutes mes armées sont en train d'arriver euh... De ce côté là, on occupe déjà une des îles Je me dis que réclamer les deux îles à Gênes C'est pas trop à condition que j'arrive à faire un bon score de guerre sur la France Parce que la France est notre cible L'Espagne voudrait le Labour C'est le Narbonnet, c'est de l'autre côté mais ils sont en train de perdre donc on va devoir euh, plus ou moins mener mmh. la guerre pour eux. Ou alors le laisser perdre. Si même ils sortent Gen, ça m'arrange pas. Par contre, ouais, ils sortent euh, aussi vite qu'ils peuvent. J'avais pas vu que j'avais des séparatistes de ce côté-là du monde. Oh. notre armée anti-rebelle, j'ai mis un anti rebelle pour euh, qu'ils se.. qu'ils automatiquement ils... ils aillent sur les provinces les plus intéressantes. J'ai des bateaux. Je suis pas sûr de pouvoir les comparer aux navires génois. On va rester dans notre. notre mer intérieure. Nous ne contrôlons pas encore toute la mer Méditerranée. Et a priori ça n'arrivera pas. Voilà, on est à nouveau libre. Pourquoi on peut pas aller séger là-bas Je crois qu'on n'a pas les... les accès. La Suisse est contre nous Non. Ouais, je préfère séger les français en fait. Focusons les français. Bon, on a tous les pays qui peuvent rejoindre la cova contre nous. Ce qui fait que finalement il y a beaucoup de monde, il manque Bahamani, il manque la Moscovie, les deux avec qui j'ai une trêve, et il manque l'Afghanistan avec qui j'ai probablement une trêve aussi. C'est fou que Bengal ait pris euh, 170 expansions agressives quand Vigiana, gras à zéro, tous les autres peuples en zéro, et des petits peuples comme ça ont même pas 50. Vous n'êtes pas censé avancer vous D'ailleurs, de préférence, pas tous en même temps. Euh, prenons de... des points. D'ailleurs, eux pourraient commencer à faire le siège. Ah, c'est l'Espagne qui fait. Ils vont peut-être me donner le contrôle, mais... Je préfère être le... le type qui a commencé le siège pas pourquoi ils se tassent ici, je pense qu'ils prévoyaient de passer par euh, Sileil et finalement, on n'a plus l'accès chez eux. Légalisme ou mysticisme Repassons côté légalisme. Oh oh. Heureusement que j'avais beaucoup d'armées dans le coin, finalement. Cette armée-là va venir en support par là. Messikos... il y a des armées... Euh, des pays... Euh, qui ont l'air sorti de nulle part. Bon, le Danemark probablement va pas prendre trop de territoire moscovite, vu que il leur faudra 4 guerres pour euh, finir de manger les Moscovites. Probablement dû au fait qu'ils ont une grosse province là aussi Ça c'est des petites provinces Ils ont quand même des grosses provinces pas de chez moi Ils ont des ils ont des petites provinces et des très grosses provinces 34 27 Et en même temps ils ont plein de provinces à 3 On verra Je sais pas ce qu'ils ont revendiqué S'ils si ont revendiqué des trucs pas grand chose 7, 12, 15 on verra bien. On voit avec les revendications euh, de province légitime que la Moscovie a beaucoup perdu. Beaucoup beaucoup. Au profit de moi, un peu la Pologne et un peu le Danemark. Euh, reprenons notre guerre sur la France. Euh, J'ai eu un instant de, de visite euh, des autres pays. Faudrait un troisième général. En plus, la France, est mon rival. Dernier rival possible avec l'Espagne. Waouh, c'est tombé. Super vite. Pareil. Oh là là, c'est l'hécatombe des forts. Oh oh on va les céder Je me demande si c'est pas trop tard Ouais on attaque c'est pas grave On a quand même gagné On va se grouper du Niveau naval on perd Il perd nous ne sommes pas impliqués Paris tombe je pense que j'ai un bon score, moi. 20%. Est-ce que je peux commencer à demander des trucs 49, il faudrait un sacré score pour pouvoir demander deux provinces. Côtière. Peut-être que je pourrais leur demander d'annuler leurs accords avec Gênes et m'attaquer à Gênes plus tard. Un mec qui se replie on est en colline, ils ont pas tout leur moral profitons-en c'est des batailles avec des très très gros généraux je sais pas pourquoi leurs forts tombent vraiment les uns après les autres ça restait sur le fort oh, oh, oh. Je pense que j'ai perdu là Je ne m'attendais pas à une arrivée de renfort Aussi grande Oula et on se replie à une province J'espère qu'on est protégé par le fort euh, J'ai pas d'autres armées Si j'ai une autre armée 40 000 hommes à peu près Ah je ne peux plus passer Quelqu'un a coupé l'accès Si je peux passer au, au sud Conny en attendant, quand t'avais naissance et les petits forts, c'est pour ça que ça tombe aussi. Là, on se replie, euh, on va les payer. oh, oh. ça c'est embêtant, surtout si j'ai pas de zone où me replier. Si je me replie sur Connie je peux avoir beaucoup d'autres troupes au euh, en même endroit. Faire du siège de la bourre. Ah, J'ai pas de général, du coup ça va piquer. Faut pas que je me fasse wipe. Bon je me ferai pas wipe. Ici si on se replie. Serré que ce que je pensais. De retentons contre ça On a gagné là. On se fait réattraper. On peut se replier nulle part. On va finir par se faire wipe. Hein. Sauf peut-être si j'arrive à me grouper avec une autre armée. Je crois que c'est bon là. Alors. Toutes les provinces ruthennes sont contentes et pas les provinces turques. Soit. Souhaite... C'est bon, ça fait un gros paquet. C'est un gros paquet sur. Auxerrois est retombé. 28 scores de guerre, j'ai. Euh, J'ai beaucoup de corruption, essayons de la diminuer et commençons tout de suite nos colonies. On va prendre un, 2, trois, trois janissaires et commencer euh, celui-là, un peu au pif. Ah oh mince Ça se sent le white. ouais. Une armée trop isolée, c'est souvent une armée qui meurt. Oh non, on va pas prendre les rebelles que juste comme ça. Restons du côté espagnol. Fin du siège du Finistère. Prenons ce chouette général. Et allons les chasser. Le à Vénessin est tombé. Où euh, est-ce que je peux aller On bloque ce fort là Je peux passer par là Je peux aller jusqu'à Auxerrois Ah franchement, quand t'es tombé. C'est juste une petite armée, ça c'est pas très malin. Je rectifie, c'est pas malin du tout. Fin du siège de Narbonnet. C'est une micro-bataille, on n'interférera pas quoi que je pourrais en pratique. Ah, on peut aller jusque là-bas, allons-y. J'ai 38 de score J'ai pas utilisé les bons points, c'est une blague. Non, c'est pas du tout une blague, j'ai fait une grosse bêtise, petite... c'est pas grave. Euh, montons cette province-là. Latina, j'ai accepté les Grecs il y a longtemps dans mon empire. Bon du coup j'ai un peu gâché tous mes points de puissance euh, diplomatique dont j'avais quand, quand même beaucoup plus besoin. Essayons si d'attraper les Français. Oh, armée côté génois. Euh... Sans on récupère des points, mais ça fait de l'agitation locale. Effet fait, caralide au delta du mangal soit on s'y oppose, et gagne en influence et en loyauté et en agitation locale, on va pas prendre le truc définitif, c'est peut-être pas si utile que ça d'avoir des points euh, pour autant de malus, la France est motivée, mais a priori. Ça va pas tellement durer Mince On peut pas passer là Ah c'est bête ça Ils sont très nombreux Oh oh oh Là je me suis fait avoir <rire> J'espérais demander des trucs Et maintenant je peux plus rien demander On dit que c'est pas grave On dit que c'est grave et qu'on va absolument euh, J'aimerais voir ce que ça donne quand même Je vais revenir à la sauvegarde d'avant Ok alors J'ai relancé la partie J'ai rejoué un tout petit peu euh, En maintenant quasiment Des batailles constantes avec les génois De façon à ce qu'ils refusent de faire la paix blanche Parce que bataille en cours euh, Je peux maintenant faire la paix Et demander les deux îles tout juste Même avec tes sous donc on va faire ça, et désolé pour, euh, pour l'Espagne, mais euh, ces provinces là me sont, enfin c'est trop embêtant je trouve d'avoir, euh... là j'ai 87, voilà je me fais 25 du 4+, plus, je crois, parce qu'il fuit pas vers le, le Nodraguse. C'était en partie lié au fait que cette province là avait un bonus, je crois que je l'ai fait disparaître. Ouais, en l'apprenant. Tant pis. C'était un, un carrefour commercial. Euh, C'est des provinces grecques dans la mer Égée, vraiment. Après il restera Rhodes et et Chypre qui font encore tâche dans mon, mon univers côtier, euh, qui représente à peu près la moitié de la, de la mer Méditerranée, enfin de la, de, ouais, en, en incluant la mer Noire. Euh. Ouais, encore une fois, désolé pour l'Espagne. C'est pas cool pour eux, mais. Mais c'est comme ça. On va enchaîner avec le Tarfour Attendez, je sais pas qui est dans la Koa. Pas du tout le Darfour. Alors, soit les gens vont commencer à quitter la Koa, euh, soit on va commencer à attaquer. Bah il ne peut pas, il y a encore une trêve. Et l'Afghanistan, c'est pareil. Et la Moscovie, à mon avis, c'est pareil aussi. Ouais. On va bien voir. Euh, si j'attaque euh, quelqu'un dans la quoi. ils sont plus nombreux que nous. D'accord. Deux fois le plus nombreux, à peu près. Donc, il faut que je conserve des bonnes relations avec mes alliés. Et peut-être, pourquoi pas, que je refasse quelques armées. Voilà, juste au cas où. Euh, ça se passe trop mal. Celle-là, on va dire que c'est une double armée. Hop. On va garder... De toute façon, j'étais plutôt partant pour me préoccuper de mamelou, Karabi, tout ça, tout ça. Enfin, de, de me battre dans cette région-là. Peut-être avec le Yémen, ensuite. Euh, il me reste une armée ici. On va la garder pour la transoxyane. Alors voyons si les gens sortent. Pas vraiment. Le café s'est diffusé. Le Yémen euh, a l'événement. Le déclin dal Moukash va survenir. Le Yémen a un. avait un, un, un, un monopole du café, si je puis dire. Euh, il a perdu. Et il y a une des missions euh, du. un des succès européen size 4 à faire avec le Yémen qui consiste à avoir je crois au moins 10 provinces de café c'est à dire à peu près toute la région grosso modo euh, et que les européens n'aient pas de province productrice de café jusqu'en 1600 je sais pas quoi donc euh, les pays bas gagnent des sous et le prix du café chute ils ont plein d'événements euh... Diffusion de telles ressources, euh... j'aimerais bien en avoir aussi. Probable... Idéalement sur une ressource que j'ai très peu, euh... genre euh... des vaches peut-être. À ah, ah, ah, ah, ah. Venise et Bahamani en plus. J'aurais dû peut-être euh... guetter le moment pour réattaquer. <rire> On va refaire une pause. Je reviens une fois que j'ai déclaré la guerre à Bahamani instantanément. Ok on est reparti, visiblement il quitte pas la Koa donc on va s'attaquer à Bahamani tout de suite euh, comme ça on le retrouvera pas dans la Koa Et il faudrait que je guette aussi la fin de la traite avec la Moscovie 63 et l'Afghanistan 60 Ok, si jamais je peux attaquer que euh, Moscovie, Afghanistan et Bahamani euh, dans ces années là, c'est pas si grave On va ranger nos bateaux, j'ai déjà envoyé mes troupes euh, vers des endroits différents Je crois que celle là elle part pas au bon endroit, On va y envoyer Je vais vraiment déclarer la guerre avant d'être prêt mais c'est pas bien grave Une pose ces deux provinces là, oula petit coup de lag, une à 41 d'ailleurs euh, C'est tout ce que j'ai demandé à Bahamani, si ce n'est peut-être euh, un passage pour pas trop cher en termes de province, jusqu'aux provinces du Bengale. Et si je, je relis cette province là, a priori il me manquera juste Paliputa et je relierai ma, mes provinces côtières euh, ici. Alors oui, ça j'avais pas fait attention. J'ai lancé la construction d'une armée bien avant de lancer la guerre, mais... Euh, il va en patent, c'est-à-dire qu'il recule. Venise a rejoint la quoi On a une armée qui arrive, mettons là un super général de combat euh... la Pologne s'attaque à l'Empire je dirais ou alors Venise s'attaque Croatie reconquête Silei attaque la Croatie avec l'aide de la Pologne Lituanie Ferrari contre Venise d'accord c'est un conflit qui ne me concerne pas vraiment euh, on va faire des revendications sur la Pologne, elle est allée au Danemark, c'est quand même beaucoup, on va pas en faire finalement, on va faire sur la Moscovie. Et la Transoxiane, ou alors euh, l'Afghanistan, il faut que j'en ai une euh, à la fin de la trêve. Combien de... ils représentent quasiment deux fois la... de, deux guerres, alors qu'ils sont pas très gros, mais j'aurais laissé surtout toutes les grosses, grosses grosses provinces. Ils ont que 9000 hommes, c'est pas grand-chose. Ils sont passés tech 17, nous sommes tech 20. Euh, niveau institution, ils ont toujours du retard. Sur la presse imprimée et les manufactures, mais ça c'est plus normal. Ils ont tous pris le commerce mondial, sauf euh, les Oirates. Et des, des colonies. Du Pays-Bas. Et ici aussi, le commerce mondial n'a pas été pris. C'est chez moi. Ah, c'est probablement parce que c'est des compagnies commerciales. Du coup, la presse a imprimé. Et le, alors, le commerce mondial se répand doucement parce que limitrophe d'une province ayant adopté le commerce mondial et presse à imprimer ne se répand pas là ça se répand province amie voisine a adopté la presse à imprimer <rire> le fait d'avoir mon pays en essentiellement com compagnie commerciale ça fait que les institutions se répandent pas très vite j'y avais pas pensé se répand, elles se répandent pas parce que je l'ai adopté Elles se répandent parce que Il euh, y a une province à proximité qui l'a Mais je pense qu'elle compte quand même dans le total 6 provinces D'ailleurs c'est beaucoup plus intéressant que ce soit des provinces Que je contrôle à 100% qu'il ait adopté Parce que les provinces à, à 90% logiquement euh, Elles comptent 10 fois moins Pays-Bas se battent contre la Croatie, tout ça. Non, je vais vous laisser faire de votre côté, je veux pas m'impliquer plus que nécessaire. On a gagné une grosse bataille, alors que mes armées sont loin d'être toutes arrivées. J'ai de quoi faire des revendications sur le bague alors on va récupérer. On va réclamer celle-là. squatière de 3 je la prendrai bien du produit du blé blé qui vaut très peu c'est des céréales pas du blé mais bon ils sont allés occuper mes deux provinces là bas avec tous leurs soldats ils ont déjà du mal à, vain à vaincre une de mes armées Bon, je pense qu'ils arrivent en même temps, hein, ça leur pose pas de soucis. Ils s'en sortent, mais... Il euh, faudrait peut-être que j'annexe les Dehawassir. Ils sont très petits. Ou alors je leur donne des territoires euh, mamelouks et ormousiens. Ah, pauvre belle, ils faisaient que passer. Moi j'arrive et je les écrase. pourrait développer en point militaire une province en train d'adopter les manufactures celle là elle est déjà max, Saruane elle est très haute parce qu'elle a une plantation et il y a une province amie Ah, celle là <rire> qui a adopté le truc j'ai pas d'idée militaire oui c'est juste des idées autres euh, je me suis fait 3000 hommes d'ailleurs de ce côté là, dont l'objectif était d'aller sécuriser la province. On va en refaire 3000 et commencer à prendre d'autres provinces. Fin du siège de Bidar. Alors peut-être que vous, vous êtes plutôt revenu. Quoique non, j'ai des grosses armées de ce côté là les attendre oh, bonjour vous oh ça ça pique pique beaucoup beaucoup territoire glacé je me dis qu'il vaut peut-être mieux que j'avance jusqu'à jusqu'à la côte parce qu'il n'est pas inenvisageable qu'un européen vienne coloniser la côte et commence à s'enfoncer en Russie sans me laisser les provinces donc faudrait que je prenne celle-là plutôt que celle-là on a déjà beaucoup de scores de guerre Est la... Oh yeah, 5, 5, 4. Ça me plaît si à la Hongrie commençait à, à se répartir. Je crois pas qu'on puisse leur euh, demander explicitement. C'est ce qu'ils font doucement, mais. Ah, ça, c'est des provinces très légitimes que je peux convertir. Du coup, elles sont agitées, mais pas pour longtemps. Elles sont dans un état, ouais. C'est du coup des rares provinces qui sont pas à 90% et pas à zéro. Contrairement à tout le reste de mon empire en fait. Sauf celles qui sont à plus de 90%. Alors de ce côté là c'est tombé. Et juste Bahamani il a pas un très grand pays. C'est quand même relou à tout siégé il reste encore des forts un nombre non nul de forts 1 2 celui-là il a que 5 celui-là il a 7 euh, je vais baisser la musique dans mes oreilles Trop forte pour vous. J'ai fait beaucoup d'expériences de... pour essayer que le son était bien. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez quand même pas à me le dire. beaucoup de nav navires lourds, je ne sortirai pas mes bateaux. Mmh, le Danemark a mangé pas mal, j'avais pas vu sur la Moscovie une tranche de plus. Et il a sûrement demandé d'annuler les revendications sur les territoires qu'il avait déjà pris. A mon avis, la Transoxiane Attaque, c'est ça. Transoxiane est plus puissante que la, que la Moscovie alors qu'ils ont perdu quasiment tout leur territoire de base. Enfin, ils ont une moitié de leur territoire de base. Ils ont les territoires pauvres, mongols, en échange. On peut avancer par là. la province objectif de guerre Non, mais War. Peut-être pour ça que j'ai un mauvais score aussi. Elle est là-haut. siège du mémoire je vais gagner 10 points ce sera bon pour faire la paix avec ce fort là en plus ouais, ce sera bon 99 fabriquer des revendications à demander des provinces pas trop hautes 1, 7 qui est là tu vois bientôt l'institution est-ce qu'on enchaînerait pas sur euh euh, euh Gra. Non c'est la distance sur lequel je dois enchaîner le truc c'est que j'ai très avec eux pendant encore un moment bon c'est pas tellement grave je peux pas vraiment me permettre d'attaquer toute la coa à la fois point de stab Nous là, donc je voudrais ces deux provinces là et ensuite euh, 39, 41, mais j'ai besoin de passer jusque là-bas pendant que ça se fasse moins de 41. Non. Voilà, quasiment que des provinces qui consomment rien. 76, c'est pas beaucoup. Ah, Attends, c'est 73 ça. Ouais, c'est une petite province. Euh, j'ai légitimé Mewar. Enfin, j'ai revendiqué Mewar, prenons-la. Oh, celle-là, c'est une énorme. 85, 84, 91, 98. On va s'arrêter là. Il euh... n'y aurait pas Vijanga. Par contre, ça me permet pas de faire des claims sur euh, Viannangara. Peut-être que... Demander des provinces côtières, c'est quand même plus intéressant. Ah, ça me fait 101, c'est un peu trop. Je sais pas si je peux revendiquer cette province-là. Notre réseau doit avoir atteint... D'accord. Ce serait quand même... Euh... Donc on va quand même faire ça. Peut-être avec euh, la province de Nashik en moins. Ça fait 100 tout pile. 101. Il a pas moyen de faire un, un compromis. dans une me faut cette province-là quand même. Peut-être si je prends une à la place. 102. Ah, C'est pas mieux. 102. On prend 97 sinon. C'est bien. Hein. Je ne veux pas dépasser les 100. Alors, je peux remettre la France et je peux mettre la Pologne. Est-ce qu'on se fâche définitivement avec la Pologne nous aime vraiment déjà pas beaucoup. On va dire que oui. Mais il faut pas qu'ils soit dans la KOA quand même. Hein. Parce que j'ai déjà beaucoup de monde dans la coa en Afrique et en Asie. Je ne veux pas avoir une tonne d'Européens en plus. Un autre pays que je peux attaquer fastoche, c'est le Darkfour qui okay, est juste allé à Kafa. C'est d'ailleurs une armée dans le coin. Il se retire, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en guerre La Transoxiane, oui. C'est pas tellement eux hein, que je prévoyais d'attaquer, mais peut-être que il va falloir que je change mon fusil d'épaule. Euh... Ou alors j'attends jusqu'en. Septembre. Hein. Dans Transoxiane, je crois pas que j'ai beaucoup de revendications. Si pas mal. Nogai, il est toujours dans la Koa. Ah, ils sont alliés à Nogai et à Hormuz. Le truc, c'est que Nogai et Hormuz, ils pourraient appeler les gens de la Koa. On va s'occuper du Darfour et de l'Afghanistan. Et on verra plus tard pour la suite. À ah, la Croatie est complètement perdue. Venise aussi, ça m'arrange si jamais ils perdent des trucs on a eu des soulèvements en colonies ouais, ils sont pas dans la même région c'est pourquoi je peux pas les fusionner, c'est mieux On a toujours notre revendication sur le Darfour. on en fait une seule, c'est pas grave. On pourrait leur proposer la vassalisation, est-ce que ce serait pas plus futé Non, pas vraiment, parce qu'après il faudrait que je double légitimise tous ces territoires. Delhi attaque, bahamani, à mon avis c'est ça. Ah, je les ai presque coupés en deux du coup en faisant un... Ouais. Est-ce qu'ils ont des gros alliés Delhi Non, ils y vont tout seuls. J'ai des provinces à prendre sur Delhi. Euh, je pourrais demander plus de points aux J'aurais pu demander il y a longtemps d'ailleurs. J'ai toujours euh, ceux des Zuméas. Oulema, mais j'avais pas ceux des Zoumeras. Mamelouk, bah, le temps, la quoi. Le Yémen n'y est pas. Probablement parce qu'il est en guerre. Qu'il va pas être embarqué dans une autre guerre. Y a plus de temps de monde dans la quoi. Je pense que si jamais on attaque un par un les pays qui sont sortis. On n'aura pas de soucis. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et on avance. Il y a Kafa aussi. On va juste faire la paix avec Kafa. Là j'attaque pour des provinces. Pas cher. Ils sont allés au Caradel. parce ce qu'on n'enverrait pas une petite armée pour le Caradel Je peux pas vraiment m'approcher tant que mais... On va s'approcher du côté d'Eli. De Delhi. Ce sera en septembre. Oh Il m'attaque. j'ai une armée d'un un millier d'hommes qui arrivait d'abord Allez, enfin, on siège leur capitale directe ils sont gros cafa ou c'est juste visuel non ils font quasiment trois guerres on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour le suivant